Que s'est-il passé après la grande tribulation Un changement radical, dans la façon dont les événements de la fin des temps se déroulent, est signalé par un grand tremblement de terre au début du sixième saut. Ensuite, les étoiles, la lune et le soleil deviennent tous plus sombres. Jéhovah ne fait plus que Dieu, Jésus et les anges émettent la lumière céleste pour diriger les gens. Ils prendront leur décision finale de suivre Dieu par eux-mêmes et sans influence extérieure. Versets 12 et 13 d'Apocalypse chapitre 6. Ces manifestations étonnantes se produiront après le temps de grande affliction ou d'énormes troubles, comme Jésus l'a prédit dans les Évangiles. Chapitre 13 versets 23 à 25 de Marc. Je vous ai mis au courant de tout dès le départ, alors soyez à l'affût. Dieu vous bénisse. Shalom.